Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en direct de Bat Thibault ici à Bruxelles avec Stéphane de chez Cosentino, Cosentino qui fait les quartz silestone ainsi que le Decton, merci beaucoup Stéphane de nous accueillir. Bonjour, merci. Alors tu vas nous présenter les nouvelles couleurs, donc les quartz silestone sont donc des plans de travail, ok, et ici on a quatre nouvelles couleurs, on va les montrer tout de suite, explique-nous un peu Stéphane c'est quoi la, la grande tendance maintenant qui arrive dans la pierre. Alors voilà, la grande nouveauté cette année c'est euh, une collection qu'on appelle Eternal qui est une inspiration de naturel ça ça va être le grand enfin la grande nouveauté cette année on a cinq nouvelles couleurs euh, comme on peut voir ici on a l'éternel charcoal le calacatta. Kalakata qui est quand même fort demandé de plus en plus. Hein. Donc maintenant, si le stone vient se positionner également face à ses concurrents au niveau de la pierre, mais toujours avec un quartz garanti 25 ans chez vous, on Exactement. est bien d'accord hein. Exactement. Et donc l'avantage évidemment de ce quartz composite, c'est qu'on peut avoir une inspiration du kalakata, mais sans les inconvénients du, du marbre. Et également la nouvelle Voilà, on peut voir le Serena ici à côté aussi. On retrouve toujours ces veines en fait de plus en plus hein. Donc, ce qu'on avait tenté il y a quelques années d'avoir des plans de travail totalement unis, maintenant on retrouve tout doucement un peu ces. C'est la quoi, exactement. Voilà. Les avantages du quartz, rappelle-moi rapidement quels sont les avantages d'un quartz. Le quartz, évidemment, de chez Silosto. Alors, les avantages chez nous, euh, c'est que le quartz est non poreux. On peut les avoir dans une épaisseur de 12, 20 euh, et 30 mm. Et on sait les travailler comme on veut, si on veut un effet bloc, etc. On sait travailler ça comme un, comme un granit. Hein. Voilà, on peut, faire, on peut les épaissir en, en 5, en 10 cm si on veut, en faisant un onglet. L'avantage aussi c'est qu'on peut faire des grandes ré réalisations, parce qu'on a des tranches. Euh, de mesure de 3,04 mètres 0, 4, euh, sur euh, 100, 140 donc on peut faire des plans de travail sans avoir de joint, en tout cas jusqu'à 3,04 mètres, 3 mètres 0, 4, quoi, plus ou moins. Et même certaines couleurs, les couleurs les plus demandées, on va jusqu'à 3,25 m sur 159 de large. Donc on, peut, on peut vraiment faire des grandes réalisations, comme vous dites, sans, sans joint. Alors on se trouve dans la partie euh, Decton, donc petite précision, on distingue bien le quartz, qui est de chez Silestone, et là on est dans un Decton. Rappelle-moi avant de nous montrer la nouveauté ici fossile les avantages d'un Decton. Alors voilà, le Decton, euh, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un plan de travail qui n'a plus de résine, donc c'est une surface euh, ultra compacte euh, qui est mélangée de matière de quartz, vert et porcelaine, qu'on va compresser, euh, qu'on va fortement compresser. Et ça nous donne euh, les avantages et les caractéristiques d'être très résistant aux griffes. On l'avait vu donc sur notre vidéo, ça résiste Exactement. aux griffes, voilà, aux coups de tournevis, aux couteaux. Voilà. Pas de couteau en céramique, j'aime quand même bien préciser. Voilà, ça, il faut vraiment préciser, comme la céramique a la même dureté que cette matière-là, il faut absolument bannir les couteaux en céramique car on va, là, on va... Ouais, il est toujours important de vous munir d'une planche à découper en bois ou euh, dans d'autres matières dès que vous coupez. Pas le but n'est pas que vous n'ayez plus de planche à découper, c'est simplement vous montrer que la matière est robuste. Voilà. La, la nouveauté, c'est cette couleur. Explique-moi pourquoi, pourquoi est-ce que Fossil sort Ça répond à quoi dans, sur pareil, le marché On reste toujours dans la même lignée que Silestone et la demande et le retour vers les, les, pierres, les pierres naturelles. Et euh, donc Ici, on a créé la couleur qui est en fait une imitation, une inspiration de la pierre bleue. Euh, elle est, est matin, hein. c'est bien matin. C'est mat, hein, elle est est mat tout à fait, exactement. Et évidemment, l'avantage de la pierre bleue par rapport à la pierre bleue, on sait que la pierre bleue est, est un peu euh, poreuse. Je veux dire, dans une cuisine, avec la fonctionnalité de la cuisine, c'est difficile, euh, difficile de bien entretenir le plan de travail. Et si on a la facilité d'entretien, voilà, on, peut, on peut utiliser du... On peut laisser du citron, des acides, etc. sur ce plan de travail. L'épaisseur d'un decton, rappelle nous ça va de 8 mm pour des crédences murales. Voilà, de 0,8 mm, 12 mm à 20 mm. Où le 8 mm est plutôt utilisé pour le carrelage. Parce que Il n'y a pas 3 cm en Dekton, on est bien d'accord. Hein. Il, a... Il va bientôt sortir. Et on n'a pas encore de date précise, le mais bah... 2018. voilà, à mon avis. Magnifique. <rire> Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, laisser des commentaires. Merci Stéphane de nous avoir accueillis sur ton stand. Regardez un peu les nouveautés. Si le Stone Dekton, ça se trouve également dans notre showroom, passez-nous voir et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao